Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la Duel Academy. On veut gagner. On va tous nous montrer qui on est. Ensemble, on est. Kyogre, GX, nouvelle génération. Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de la banlist du mois de mai 2022 qui est tombée hier soir. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé. Donc, déjà, on va commencer donc par les cartes interdites. Protos Achémieses. Elle noire, Gofu, de la Bac de l'ombre. Elle noire, vapeur, de la cape. Blaster, maître de dragon du brasier. Donc, ça, c'est toujours, ça, ça, a toujours été le cas. Voilà. Dragon, dragon en brique. Cyberjar, toujours. dans de lion, c'est dommage. Voilà. Démon jean juge des rituels. Vouvre, éclipse. Eva. Fiberjar. Artilleur, poisson, Bulbeluisant, Bulbe, luisant. Ça, c'est dommage aussi. Golem, broyeur. Dévoreur de niveau, scientifique ésotérique, ma maître de la paix, roi du véritable destructeur, cancre la max, bête fantomica au lion, maître à penser, Orcus l'horreur de la harpe, Marilis phoenix Redox Maître des Dragons, Lotus Samsamara, Plan directeur et spirale. Crapaud de permutation. Neptune le tyran. Tidal, maître des dragons de la chute d'eau. Donc, ça, c'est des dragons qui ont été bannis. Voilà. Euh, dragon de la victoire. Norden, l'entité ancienne. Venin affamé, roi suprême des dragons. Colosse, dragon du tonnerre. Agarpin, dragarde. Elpi, dragarde. Et, trône, mité, fausse lourd, gobelin, chevalier du cauchemar, sirène, chevalier, gosmar et, pour cette première page, sorcière de l'invocation, toujours interdite. Après, dragon, gunfire topologique, crolin bête fantôme mecha, miaou, miaou, des farces gamins, voilà, cette carte, elle, ça va faire grimper sa côte. Elle est, inter... elle est interdite. Anna, Condaver près de la plante. Donc ça, c'est une carte qui... qui est une carte link. Vous payez 2 minutes de de vie et vous faire une fusion. Simiorg, oiseau de la souveraineté. Transporteur, union. Licorne, magespectre, Kajin, Peluche, feu, majartiste, Ancien dragon, féerique. Toujours, hein. Euh... Degan, premier du dragon Yangzing. Euh, LB, justicière, Kelji du monde. La sorcière de la calamité. Shen Lavalval. Donc, euh, Shen Lavalval, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est. Euh... Alors, c'est une mixise. Donc, euh, voilà. Après, Invocateur Sabre X. Numéro 16, Maître du Choc. Ça, c'est toujours. Hein. Tomawa Galactique. Apparemment, c'est... Voilà, c'est trop fort. Champion héroïque Rongoma Nied. Donc, vous pouvez le voir euh, sur la photo. Moi, j'ai du mal. Attendez, j'ai... Voilà, on va... Voilà, hop. Numéro S0, Zexalutopie. Entité éloignée. Tête chevalier, Ptolemaeus, roi véritable de toute la calamité, transporteur, Zemanite, automate, donc ça c'est normal, tour rouge du zodiac, ah, trident du zodiaque aïe aïe aïe, fusion brillante, ouf, Elma, dague, papillon, oh là là, carte de retour, sain et sauf, jeu de la poudre mouillée, on glacé, confiscation, duo, délégant, fusion dimensionnelle. Ah mince. Tornade géante, Charité gracieuse, Violent entourage, Kaiser Colosseum, Dernière volonté, Canon Newton, Métal, Métamorphose, Mirage du cauchemar, euh, Choix douloureux, Peau de cupidité, qui est interdit, Enterrement prématuré, Fumigène du voleur, et Vol à l'arraché. Au revoir. Euh... Donc, ça, c'est toujours les cartes interdites. Voilà. alors si, ça, si mon PC vous voulez bien, alors comment on fait maintenant Donc ça on a déjà vu, d'accord, ça on y est, voilà. Pour les dernières cartes interdites, enterrement prématuré, fumition du voleur, voilà l'arraché, charge de l'âme, livre de la, la magie du jugement, l'herbe à euh, l'air plus verte, le sentinelle infectible, barrage du zodiaque, donc le deck zodiac en prend un coup quand même, ordre impérial, demi-dernier tour, retour de la dimension différente, oppression royale, bouton d'autodestruction, Sixième sens. Chose trappe. Offrande suprême. Et espace de négation. Donc là, jusque là, c'est à peu près normal. On va passer aux cartes limitées. Et il y a eu du changement. Chevalier Armageddon. Donc limité, c'est est limité à 1. Hein, bien sûr, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Dragon noir et faux serpent. Cyberstein, Danger, Lop. Danger Tutsunko, greffeur des Ténèbres. Ah ben celle-là, elle vient juste de sortir, elle est limitée à... D'accord, ok. Destruno, le frison du dragon du perdu. Dino par Crateratops, donc euh, limité à 1. Exotheal interdit. Voilà. Animal férique blanche, homme, oiseau et des Genex. Arch-démon Avion réaction synchronique. Guvernosaure, Morphogar, Chassiel fantôme, Dragon rose rouge, voilà, Salamongrand, Gazette, donc ça, je le saurais, donc c'est limité à 1, Vitesse Vitésteroïde, Quick Fix, Spirale Tempeste, mettre des dragons, des tempêtes, donc c'est là, il est limité à 1, voilà, Roi Véritable, Liso, Zagim, le Désastre, Dragon Blanc, Yataka Azou, Raptère du jack mettre les dragons, des... mettre... mettre diamant, cheval et gemme. Dragon attaquant, voilà. On va zoomer parce que sinon on va rien voir. Donc c'est toujours dans les cartes limitées. Dragon attaquant, Alf qui brise Cristron, bras gauche de l'interdit. Jean gauche interdit bras de droit de l'interdit, Jean droite de l'interdit, donc ça, ça c'est bon, j'ai limité à 1 dans mon deck, euh, deck exotiaque que je suis en train de construire. Sorcier astrographe, tigre clair de lune, sagot clavier potardique, carvanne structure psy oméga, dragon mo, moteur filante, hyper bibliothèque TG, Béatrice Adam la éternelle, dégusto émeral, donc, le, dé, le dégusté émeral, il est, il est autorisé à 1. L'irisuc, récital, sturnidé. Appelé par la tombe, destruction de la carte, carte de l'exécution, frappe en chaîne, changement de cœur. Alors, changement de cœur, je vous explique. Ça fait depuis l'année 2004, depuis l'année 2004, qu'elle était bannie, et là, ils l'ont autorisé à 1. Donc ça va être une carte qui va être jouée parce qu'en fait ça te permettait de prendre le contrôle de monstre et de le garder le contrôle si je ne me trompe pas. Fissure dimensionnelle, Van de la vallée des brumes, face à face Draco, diagramme dragonique, compte à rebours final, pareil, gelé contre rebours final, en commune, mais voilà ça va faire grimper ses, ça va faire sa cote. Sacrifice inutile limité à 1. C'est la carte magique, donc euh, voilà. Portail des 6 sarcophage doré, pumeau de dharma, RP limité, hein, donc j'ai bien fait de, de, de l'enlever. Canon, infernité, fusion instantanée, fosse du vide, char magique, de mi-destruction, contrôle mental, portail du monstre, Monster Reborn, un jour de paix, 1 pour 1, voilà, raisonnement, renfort de l'armée, lumière, seka. Rotation des plateaux, assaut de l'air, méca, drone, colon, assaut de l'air, mécha, méchaboule, multi et assaut de l'air, mobilisation d'attaque, et coup du destin, qui est toujours limité à 1, parce que c'est une carte qui est trop forte. Et on va terminer par... Euh... un jour de paix, un pour un, raisonnement, renfort, voilà, ça on l'a déjà dit, coup de dessin, ressort, spirale, terraformation est limitée à 1, gobelin parvenu est limité à 1, macrocosmos est limité à 1, détonation magique, métaverse qui est limité à 1, redémarrage rouge et saut temporel. Les cartes qui sont semi-limitées maintenant, Donc qui sont semi-limitées, ça veut dire qu'elles sont limitées à 2. Donc malveillant, héros de la destinée, Knight Dynamite, Véritable Dragon Combattant, Hans Cyberbenten, formateur de Futanky, Formation Fusion de la Destinée, Serviteur de la dire, Peau des Désirs, hein, Peau des Désirs limitée à 2, Avant elle était limitée à 1, donc voilà, Scène de lumière Farstar, et Mur de lumière Révélatrice. Et ensuite, en celles qui ne sont plus limitées, agresseur Nortune, Trichoula par dragon barrière de glace, salamandre grande, Salaman grande et Talomirage, mirage, héros Vivant, cercle salamandre et bouquet misère. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. Et puis aussi ah, à peut-être, alors, euh, je vais peut-être faire, je vais peut-être tourner la vidéo du train cet après-midi. Voilà. Donc sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à plus, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, moi je vais le faire, donc je l'ai déjà dit, à vous abonner si ce n'est pas le cas, activer la petite cloche de notification qui est au-dessus, en dessous, et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Lugio. et ciao tout le monde. Un jour on s'en souviendra, oh maintenant passe à l'action Et tu es prêt à jouer des que tu veux, quand tu veux, dans le monde entier Allez Tu veux t'en ta chance, fais bien ou les...